Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, en fait, je fais cette vidéo tout simplement pour vous partager mon témoignage. Donc tout simplement. Euh, J'ai vécu en fait une rupture très très très difficile. Vraiment très très très difficile. Parce que bah, c'était un homme vraiment que j'aimais. Vraiment vraiment vraiment. C'était d'ailleurs la première fois que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un. J'étais jamais tombée amoureuse auparavant. Donc vraiment, c'était vraiment mon premier amour. Et euh, tout simplement, il bah, euh, y a eu des malentendus etc, du coup on s'est quitté, enfin il m'a quitté plus précisément. Et c'est vrai que moi j'ai jamais accepté la rupture parce que voilà c'était juste un malentendu, il n'y avait pas besoin d'en arriver à là. Et euh, donc suite à ça j'ai essayé de le récupérer d'abord par moi-même, ce qui n'a pas fonctionné parce que voilà on n'avait pas forcément... Euh, J'étais quelqu'un d'impulsive et voilà je ne savais pas forcément garder mon calme, vous voyez, dans ce genre de discussion. Et euh, donc tout simplement, ça a été un échec, quand j'ai voulu le récupérer ça a été un échec. Donc suite à ça, j'ai contacté bah, pas mal de marabouts. Et euh, je vous mens pas que ça n'a pas marché. Aucun n'a su euh, me récupérer mon ex, aucun ne m'a ramené mon ex. C'était vraiment euh, de la perte de temps, vraiment de la perte de temps. Euh, en plus de ça, vous savez très bien quand on est là, on vous dit oui je vais vous ramener ton ex, je vais te le ramener ton ex. On vous donne on vous donne de l'espoir, on vous fait espérer tout simplement, et c'est dur en fait à la fin de, de savoir, on vous dit oui au bout de trois jours, et en fait vous voyez une semaine passée, il n'y a rien du tout, un mois passé, il n'y a rien du tout, vous voyez c'est très difficile, c'est très difficile, surtout que vous dans votre cœur, vous voyez quand on fait ce genre de travail, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, il faut se dire oui ça va marcher, et là on se dit oui ça va marcher, au final on n'a rien, et au final j'ai rien eu, et au final, bah, on finit par perdre espoir tout simplement, on finit par perdre espoir et c'est plus bon, vous voyez. Donc euh, par la suite, j'ai eu la chance de, de tout simplement rencontrer euh, le maître Hervé du Bénin, et euh, suite je l'ai rencontré grâce à, à sa page YouTube, donc euh, voilà. Il présentait différents rituels, euh, voilà, il proposait différents rituels pour les retours affectifs, pour plein d'autres domaines, vous voyez. Donc euh, suite à ça, j'ai décidé de le contacter tout simplement. Je l'ai contacté, du coup, euh, sur son numéro de téléphone qui est le plus 229-61-35-32-33. Donc, je répète, le 200, euh, plus 229-61-35-32-33. pardon 61 35 32 33. Voilà, c'est son numéro WhatsApp. Donc, euh, je l'ai contacté et ensuite, je lui ai exposé mon problème. Il a été très à l'écoute et ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui est très, très, très doué euh, tout simplement pour vous mettre en confiance vous Parce qu'il faut avoir confiance, bien évidemment. Si vous n'avez pas la foi et vous n'avez pas confiance en cette personne, vous ne pourrez pas avoir le résultat voulu, voyez-vous. Donc, je lui ai exposé mon problème, il m'a mis en confiance, il m'a dit "Vous inquiétez pas, votre problème a déjà une solution. Il n'y a pas besoin de voilà de paniquer sur ce, sur ce genre de situation. Il y a une solution." Donc moi je lui ai fait confiance et comme je vous dis c'est quelqu'un de très très très doué, c'est quelqu'un de très confiant pour vous mettre euh, bah, tout simplement en confiance, il est très doué pour ça. Et euh, voilà, donc je lui ai fait confiance, je lui ai donné vraiment toute ma confiance et là je me suis dit vraiment, c'était mon dernier espoir un peu, vous voyez. Donc euh, vraiment j'avais vraiment, j'ai mis tout mon dernier espoir en tout cas en lui et il ne m'a pas déçu, vraiment il ne m'a pas déçu. Et... Euh et mon ex est revenu au bout de 3 jours 3 jours, il m'a ramené mon ex au bout de 3 jours simplement, 3 jours, simplement vous voyez comment ça passe vite, 3 jours 3 jours c'est 72 heures, voyez-vous 72 heures alors que, je sais pas si je vous ai dit mais mon ex m'avait guidé depuis 7 mois depuis 7 mois, il était parti et il est revenu en 3 jours voyez-vous, c'est pas rien c'est pas rien et voilà, moi si je vous, devais vous conseiller quelque chose à un quelconque problème Maintenant, pour les rituels affectifs, je suis totalement. Bah, je vous propose totalement, mais je vous conseille totalement d'aller voir maître, le maître Hervé du Bénin parce que c'est tout simplement le meilleur. Je vous le garantis. Donc, moi, j'ai fait aussi cette vidéo pour euh, partager, bah, tout simplement remercier le maître Hervé de, du, du travail qu'il a fait, vraiment de, de ses compétences et de son professionnalisme parce que c'est quelqu'un de très bon et quelqu'un de très, très, très confiant. Donc, je tiens à le remercier aussi pour ça. Et voilà, en tout cas à toutes ces personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo, contactez-le lui et pas un autre parce que vous allez tout simplement perdre votre temps et perdre votre argent. Voilà.